Must answer for my crimes, repent for my sins. But every choice I made, I would proudly make again. You will submit. I submit to no one—not you, not the jailer, and not that coward throne. Nous ne serons jamais des esclaves <rire> Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler... Alors ça, normalement la vidéo devrait être plus courte, hein, on va parler un petit peu euh, de la fin de Garrosh Hellscream, donc Garrosh sur l'enfer en français, avec une cinématique qui je trouve... Alors c'est étonnant parce que j'ai déjà parlé dans la cinématique de Tyrande, de cinématique de la 9.1 où il y a des petits soucis d'animation et autres et là c'est une cinématique où le joueur n'est pas présent euh, donc en plus c'est cool parce que bah, vous connaissez un petit peu mon point de vue concernant l'intégration du joueur que ce soit dans le gameplay pour les cinématiques où là bah, bah, c'est dégueulasse ou tout simplement dans l'histoire où c'est tout aussi dégueulasse mais ça choque un peu moins de personnes j'ai l'impression enfin peut-être un peu plus depuis BFA mais au final et eh bien cette cinématique qui n'a pas le joueur alors, techniquement je la trouve euh, faible notamment au niveau euh, de... Elle est... Attention, elle n'a pas l'ambition de faire un truc énorme, mais par exemple, ça se voit au niveau du... de la synchronisation labiale, donc la bouche, en fait, tout simplement de Garrosh. On le voit ici, notamment quand il est à genoux... Regardez, c'est la même animation, hein. Et vous voyez, le stroll, il est toujours en train de le prononcer, c'est pas terminé, etc. Enfin, je sais pas, je... là-dessus, Blizzard nous a habitués à, à, à mieux, en tout cas d'un point de vue technique. Et les animations, c'est pareil, c'est très très bas, là il fait un saut, euh... il se déplace seulement. donc Enfin, je sais pas, euh, j'ai l'impression, j'ai l'impression, c'est mon interprétation, mais j'ai l'impression que cette cinématique, elle n'était pas prévue à la base. Alors vous avez peut-être que c'est avec le, le coronavirus, etc. Mais peut-être qu'elle n'était pas intégrée de base, après bon. Il est peut-être temps d'abord de commencer par le contexte, donc c'est une cinématique euh, de la 9 points, donc du raid tout simplement euh, de, des chaînes de la domination. Pendant ce raid, on en reparlera, de toute façon je ferai plusieurs vidéos puisqu'il y a d'autres personnages qui sont concernés, notamment Kel'Thuzad et Ner'zhul où je vous donnerai mon, mon ressenti concernant ces boss là, mais il n'y a pas de cinématique donc je traitais en particulier d'abord les cinématiques et du coup nous affrontons un boss que vous voyez, euh, que vous voyez euh, je vais le mettre ici, on le voit mieux, euh, qui s'appelle Dormazane en anglais hein, ça se prononce comme ça je crois, hein, Dormazane, en français ça se prononcera très probablement euh, euh, Dormazin blague évidemment, euh, du coup Dormazan très probablement en français, mais euh, c'est Dormazane en anglais, et en l'occurrence Dormazane, euh, le principe en fait c'est que c'est un tourmenteur, donc c'est quelqu'un euh, un petit peu comme euh, la, la plupart des enfin les moissonneurs c'est vraiment un poste assez important mais comme comme des, des ventiers en revendresse qui sont là pour récupérer euh, pour forcer la rédemption d'un personnage et qui sont là pour récupérer en fait tout simplement l'anima et euh, bah, s'abreuver de cet anima récolté sur les âmes qui ont fauté en fait ici on a un tourmenteur de l'antre qui est là pour la même chose, sauf que lui, euh, il cherche même pas forcément la rédemption, il est juste là pour, pour torturer euh, jusqu'à la fin euh, quelqu'un et que le mec perde, perde son esprit et puisse récupérer euh, l'anima pour alimenter les armées du geôlier et en plus de ça bah, briser l'âme et potentiellement même soit en faire un sbire du geôlier, parce que la plupart des sbires du geôlier sont des âmes euh, brisées ou euh, tout simplement bah, le sucer jusqu'à la moelle j'ai envie de dire. Donc... On a euh, ici un tourmenteur, et c'est pour ça d'ailleurs que euh, lui, bah, il a une apparence entrifiée, on va dire, et qu'il a une épée de l'antre, alors que Garrosh, lui, a une apparence plus rouge, étant donné que, ne l'oubliez pas, beaucoup se posaient la question, puisque lors de la cinématique d'introduction à Revendress, eh bien, nous avions cette, euh, cette, cette euh, image où on voyait à un moment donné euh, donc Denatrius qui nous parlait un petit peu, hein, l'éternel de, de Revendress, qui nous parlait un petit peu de comment fonctionnaient euh, le, les terres d'ombre, et notamment Revendress, en l'occurrence, la congrégation de Revendress. Des 20 tirs. et au final ce qu'on avait vu c'était qu'il y avait donc certaines âmes qui devaient faire pénitence en donnant une partie d'eux-mêmes pour pouvoir petit à petit euh, se faire enfin souffrir pour mieux se remettre en question etc et on avait vu que certains certains d'ailleurs étaient avait tellement d'anima qu'ils se disaient comme bêtes de somme pour qu'on récupère pour qu'on les draine en permanence telle une vache laitière et en l'occurrence c'était le cas de garoche le but c'était de nous montrer un personnage qu'on connaissait tous qui était en train de payer pour ses fautes et surtout c'est un personnage qui, comme il est connu, ça nous permet de mieux nous introduire dans, dans la zone en fait, qui est une zone totalement nouvelle. C'est le principe, c'est que bah, du coup Blizzard fait du neuf, mais pour pas que vous soyez totalement perdu, et euh, eh bien nous permet en fait de faire une transition avec ce personnage là. Donc Garrosh avait vraiment ce but ludique à la base. Et je me pose la question, parce que je sais que beaucoup, beaucoup, et notamment même sur mes vidéos, et je suis pas le plus gros euh, youtubeur de l'heure ou autre, et, je sais que c'est quelque chose qui. Cette cinématique a presque redonné espoir à des fans de Garrosh en mode Ah, c'est bon, il va revenir, il va avoir un rôle à jouer, etc. Moi, j'avais dit, je, je pense vraiment pas, le personnage il est là vraiment pour nous expliquer comment ça marche, et c'est un exemple qui parlera à tout le monde. Euh, je veux dire, n'importe quel joueur de WoW, tu lui mets un Garrosh, je veux dire, la plupart des joueurs de WoW savent qui c'est. Euh, un joueur de Warcraft qui n'a pas joué à WoW, bon, ok, il connaît pas, mais un joueur de. Et bon, il voit juste un orc, un orc, ça a fait des choses terribles par le passé, hein, quelle que soit la génération, donc. Ça va, tu vois. Donc, Mais un joueur de haut, WoW, lui, normalement, ça lui parle. Que ce soit un vieux de BC, que ce soit quelqu'un qui ait joué à Cataclysm, que quelqu'un euh, qui a joué plus récemment à World of Draenor, normalement, ça lui parle. Amis, si vous arrivez à, à BFH, à Lands, effectivement, ça vous parle moins. Mais c'est pas grave, on voit un gros machin, il a probablement fauté, blablabla. Bla bla. Donc ça parle à, à tout le monde. Sauf que ça a redonné cet espoir que Garrosh soit réutilisé. Et j'ai l'impression, ça c'est ma théorie, j'ai l'impression que cette cinématique qui n'est pas au niveau d'autres cinématiques qu'on a pu voir, même sans le joueur d'ailleurs hein, j'ai l'impression qu'elle a été faite un peu à la va-vite en mode Ah oh merde, on a donné espoir à une partie de la communauté Peut-être qu'on va Peut-être qu'on va devoir euh, expliquer le truc Et vous verrez que j'en reparlerai après Il y a peut-être aussi une deuxième raison qui fait que Finalement ils ont un peu hâté Et qu'ils ont fait cette cinématique Parce que le... pour le coup moi quand je vois cette cinématique Alors rappelons-le, on a la musique De World of Draenor qui passe derrière euh, Nous ne serons jamais des esclaves Je vais peut-être augmenter un peu le son Donc c'est vrai que j'ai pas traduit, mais bon, en gros, c'est vrai que j'ai pas traduit ça en anglais pour le moment. Donc euh, Garoche qui dit, il n'y a pas beaucoup de textes au final, il n'y a pas énormément de textes. Donc Garoche qui dit, euh, qui dit justement « They said I must answer for my crimes, repent for my sins euh, ». Ils disent que je dois répondre de mes crimes et que je dois me repentir de, de mes péchés. Mais euh, tous les choix que j'ai que, que fait, je les referai avec, euh, avec fierté une nouvelle fois. Donc je referai tout euh, si j'en si avais la possibilité. Et, euh, et derrière, il dit, euh, l'autre, donc, euh, Dormazain dit, euh, tu, tu te soumettras, tu, te, tu vas plier, quoi. Et Garrosh dirait, je me soumets à personne, pas à toi, pas au geôlier, et même pas à ce, à ce euh, lâche de Tral. Ce qui est marrant, c'est qu'il n'évoque pas Denatrius, qui est quand même le mec qui l'a euh, drainé au départ, et qui ensuite a, trans enfin, a filé tout l'anima de toute façon, et tout ce qu'il avait euh, au geôlier pour qu'il puisse se libérer, donc c'est quand même étonnant qu'il ne fasse pas de mention de Denatrius, je pense que ça aurait été intéressant de dire Not You, Not The Jailer, Not Denatrius, Not Even uh, This Coward trial », un truc comme ça, mais bon, c'est tant pis. Et euh, derrière, eh bien, il... Euh, pour la horde, hein, évidemment, et il fracasse tout le monde. Donc le, le principe le principe ici, euh, cette cinématique, en... alors, bien sûr, c'est pas une insulte, pour le coup, euh, c'est pareil, la continuité de Garrosh, le personnage a toujours, ça c'est un écho aussi à, à War Crimes, donc crime de guerre en français, la fin de Mist of Pandaria la nouvelle qui fait la transition et qui finit Mister of Pandaria et qui débute World of Draenor, le principe c'est que le personnage, il a fait des choses atroces, des choses horribles et il ne regrette rien, au contraire, si on lui donnait la possibilité il le referait, donc euh, voilà on est jusqu'au bout et là dessus, normalement même les fans de Garrosh, le FC Garrosh, je sais qu'il y a plusieurs courants de pensée dans le FC Garrosh mais euh, normalement le fanboy de Garrosh bah, il devrait être content, ça c'est mon chef de guerre, la petite musique de World of Draenor. Il fracasse des gens, il fracasse un mec jusqu'au bout, qui t'a crevé avec. Voilà, c'est mon Garoche qui regrette rien, fier de lui-même, fier de ses trucs. Normalement ça devrait le plaire. Peut-être que d'autres. Je sais pas trop, tiens, n'hésitez pas à me dire si vous faites partie du FC Garoche, est-ce que vous aimez cette cinématique ou pas? Moi personnellement, qu'est-ce qu'elle apporte cette cinématique En fait, tout ce qu'il dit, ça a déjà été dit dans crime de guerre. Ça a déjà été dit également à World of Draenor en mode. Bah, il en a rien à foutre. Donc. Personnellement, cette sématique, en ayant connaissance de tout ça, bon, pour moi c'est de la redite en fait. C'est pas quelque chose qui sert. Le truc que je me dis c'est peut-être qu'ils ont tellement fait naître l'espoir que Garrosh revienne que finalement... bah il préfère couper court à ça et mettre Garrosh là. D'un autre côté, ça fait et je pense que c'est la raison principale du fanservice, hein, Et des fois, il y a du bon fanservice, des fois du mauvais fanservice, Pour le coup, euh, bon, ça fait un boss au moins qu'on connaît, puisque même si vous connaissez pas Darnassien, vous le vous le liez avec un personnage que vous connaissez, à savoir Garrosh, instantanément, bah vous vous dites putain ce boss euh, ce boss est stylé parce que forcément on va vouloir l'affronter puisqu'il euh, il, il a capturé Garrosh. Donc ça permet aussi bien sûr de de, de sacraliser un peu plus un boss on va dire dans MyZen je pense que beaucoup s'en rappelleront plus grâce à ce genre de choses euh, donc euh, à voir, moi personnellement je suis pas très... en fait c'est ce que je craignais par exemple qu'ils fassent avec Varian et... pour le moment et ils ont dit qu'ils ne le feraient pas euh, moi j'avais peur qu'ils fassent ça Varian il a eu une superbe fin à Légion euh, on a eu de belles choses, il y a eu la petite euh, également la vision entre Varian et Anduin donc il n'y a pas besoin de refaire un truc comme ça et j'avais peur qu'ils remettent Varian alors que tout a été dit et la fin est faite pour le coup Garrosh aussi, alors qu'on aime ou pas, il a eu une belle fin dans, dans une belle cinématique contre Thrall et tout. Enfin, franchement, c'était une belle fin. Et euh, surtout, bah, son thème, enfin sa thématique, on l'a vu, on l'a revu, on l'a revu, hein, Garrosh. Donc pour le coup, bah, je trouve pas que ça apporte grand chose euh, d'un point de vue, voilà, pour Garrosh, à part qu'on sait maintenant que c'est terminé pour Garrosh, euh, bah ouais, enfin, je veux dire, avant on savait déjà qu'il était pas bien. Quoi. Et par contre, clairement, ça respecte le personnage. Hein, euh, parce que moi, ma grande-père, c'était, attendez, ce personnage-là qui a fait des choses horribles, euh, qu'on lui laisse la possibilité de se repentir, ça ne marche pas avec le perso, en fait. Parce que ça a toujours été un mec qui, euh, lui, euh, enfin, il est resté droit sur, euh, sur son chemin, même un chemin de folie, euh, euh, enfin, complètement taré, euh, complètement raciste, complètement tout. Mais, au moins, il est resté euh, droit dans, son, dans ses bottes euh, Waffen SS, quoi. Hein, il, est, il est resté là-dedans. Mais... Du coup, je me disais, si jamais il doit aller à Raven Dress et avoir une rédemption et tout, je suis en mode, what the fuck Après, il faut pas oublier que toutes les âmes vont... Il euh, y a très peu d'âmes qui vont directement dans l'ordre, sauf maintenant avec le, le, la perturbation du flux des âmes. Mais à la base, ils vont tous à Raven Dress. Et si les mecs peuvent pas se les mecs euh, n'arrivent ne ne, ne, ne pas, enfin, pas à progresser dans leur rédemption ils sont vraiment contre la rédemption bon bah là c'est euh, let's go to the party euh, dans l'antre hein. donc pour le coup c'est ce qui se passe avec euh, c'est ce qui se passe enfin Garoche qui avait de grandes chances de toute façon qu'il finisse dans l'antre parce que c'est clairement pas le mec qui, qui veut euh, se libérer et au final eh bien les joueurs donc euh, blessent euh, Dormazane qui perd le contrôle du coup Garrosh arrive à se libérer il prend l'arme de Dormazane il la retourne contre lui et euh, avec la musique nous serons jamais des esclaves, et au final il tue, alors ce qui est marrant c'est qu'il y a deux grilles de lecture je trouve, c'est qu'il tue du coup Dormazein dans un grand flash aveuglant qui tue à la fois euh, Dormazein et Garrosh, c'est vrai que ça fait un gros écho à papa bien sûr, euh, et à World of Draenor aussi avec euh, la cinématique d'intro, mais surtout euh, la mort de, de Grand Scream, la différence c'est que là Garrosh il le fait pour lui-même en fait, euh, c'est pas forcément pour euh, libérer son peuple ou quoi que ce soit, même s'il crie pour la horde, c'est pas du tout la même. Enfin, sa horde à lui, c'est une horde, euh, je le rappellerai jamais assez. Hein, vidéo de debunkage, garoche, tout ça, tout ça, c'est une horde xénophobe qui, en gros, ne que pour les, les orques, les autres, c'est non. Et même ceux qui sont avec lui, c'est des esclaves ou des mecs qui sont là que par intérêt, et ensuite il les jette. Donc, euh, et il finit en t'attendre. Alors, moi, ça, ce qui est assez drôle d'ailleurs, je trouve ça très drôle, cette fin avec le grand flash blanc, et à la fin, un petit tas de cendres en mode. Euh, vous voyez le combat pour la Horde, euh... enfin le, le combat en mode pour la Horde ou pour l'Alliance, hein, je suis pas du tout en mode, bon, je pense que ce truc là va être même, il va y avoir des mêmes de la part des joueurs Alliance à mon avis, mais euh... parce qu'ils sont beaucoup vengés quand euh, Varian euh, est mort, tout ça, tas de cendres, je pense qu'il y aura la même pour Garrosh du coup, mais moi ça me fait rire parce que le mec dit pour la Horde et il finit en tas de cendres, donc euh... C'est pas du tout ce que Blizzard a voulu dire, je pense, mais c'est marrant de se dire, voilà, tous ceux qui sont en mode à fond ultra pro-horde, ultra pro-alliance, bah voilà, voilà comment ils finissent. <rire> mais bon, là, c'est moi, là, c'est clairement moi. Par contre, ce qui est assez intéressant, et c'est EO qui m'en a parlé, et j'avoue que cette thématique, comme je l'ai dit, à part pour le fanservice, et du coup, je trouve pas que ce soit du bon fanservice, même si ça permet au moins de finir vraiment, vraiment jusqu'au bout la porte... Euh, et d'éviter le, le, les théories, on va dire, qui pourraient penser que Garrosh revienne, sachant que les Danusers et euh, d'autres avaient évoqué le fait qu'il y aurait probablement des quêtes autour de Garrosh à Dress avec la 9.1, donc peut-être des expé, des, des expé euh, qui parleraient justement du sacrifice de Garrosh dans le, dans le, enfin de la mort de Garrosh en tout cas et euh, du kill de et comment euh, sa transition puisque ça concerne un petit peu parce puisqu'à la base il a été, il était dress et il a été envoyé par Denatrius ainsi que la plupart des réserves d'Anima dans l'entre. Donc normalement si vous êtes dans la congrégation Aventir il va y avoir quelques petites, euh, quelques petites quêtes qui parleront probablement de ce, de ce, de ce moment puisqu'ils avaient évoqué, euh, ils avaient évoqué que Garrosh serait euh, euh, évoqué, aurait euh, des trucs euh, dans, la, dans, la, dans la campagne de Congo, enfin, la... chez les Ventures en tout cas. Euh, donc, dernier point, et donc c'est EO qui m'a euh, suggéré cette théorie, et j'avoue que c'est franchement pas mal, donc euh, je, vais en, je vais en parler ici. Est-ce que cette cinématique, moi je trouve qu'elle a été faite un peu à la va-vite, et est-ce qu'elle n'aurait pas été à la va-vite pour différentes raisons euh, J'ai évoqué euh, le... pour éviter que plein de fans pensent que Garrosh sera réutilisé, alors que non, non, non, c'était juste. Euh... Voilà, c'est terminé. Euh, une autre en même temps pour faire du service pur et du coup euh, mettre en, en, en avant un boss. Et la dernière raison, c'est et je pense que c'est pas mal, avec justement la grosse polémique, euh, notamment qui est née à BFA, que Sylvanas n'était qu'un Garrosh 2.0, vous montrez dans la même cinématique la fin de Sylvanas, même si c'est pas la vraie fin, c'était Sylvanas en tant que boss, donc sa fin, on vous montre la fin de Sylvanas, et d'un autre côté, on vous met Garrosh. Avec une Sylvanas qui est prête à se retourner contre son ancien allié, etc., et qui considère que certes la fin justifie les moyens, mais notre la fin n'est pas tout à fait la même pour nous. Et à côté de ça, vous avez Garrosh qui, lui, euh, on lui dit est-ce que tu es prêt à refaire tout ce que tu as fait par le passé Et il est en mode ah mais totalement, totalement, je suis prêt à, je suis prêt à déglinguer tout ce qu'il y a. <rire> je trouve ça assez intéressant, honnêtement. Je trouve ça assez intéressant. Peut-être qu'effectivement. Ce, ce, ce, on a mis cette cinématique là en mode Regardez Au final c'est pas pareil C'est pas la même fin Alors qu'au final certains euh, d'ailleurs ont, ont rigolé J'avoue que l'ont tourné en tout cas en, en, en, L'humour plus que vraiment de la haine Ce qui me fait rire c'est qu'effectivement certains disent Bah du coup c'est pas Garrosh 2.0 effectivement Mais à la fin elle va avoir son procès donc ils vont l'emmener en port et tout pour Sylvanas. Donc ça m'a fait rire, je me suis ah bah oui, je... le crime de guerre. Mais on voit que c'est quand même pas forcément le même traitement. Même si bien sûr il y a des parallèles, euh, il y a clairement une différence. Et la différence c'est que Sylvanas probablement va, va avoir, euh, pas forcément euh, une pure rédemption, mais va probablement contribuer là où Garrosh n'aura jamais contribué en dehors de ses propres... Enfin, euh, n'aura jamais contribué que ce soit à la Horde euh, ou à l'Alliance. Et je parle de la Horde, celle de Thrall, etc. Hein, pas, euh, pas sa Horde à lui. Donc au final ça c'est intéressant et j'en profite pour, pour revenir un petit peu sur, sur la, la, la polémique autour de Sylvanas, c'est vrai que euh, beaucoup de gens sont, sont toujours un petit peu, euh, encore une fois je ne le dirai jamais assez mais si il faut, enfin, euh, je ne tolère pas et je considère que ce n'est, enfin on ne peut pas tolérer en fait, c'est même pas je considère, on ne peut pas tolérer euh, autant d'irrespect de, et des menaces de mort et du harcèlement à l'égard de scénaristes, c'est pas normal. Les réseaux sociaux, je trouve que c'est un outil euh, formidable, ça permet d'échanger avec plein de gens, ça permet, euh, on n'a jamais eu la possibilité, euh, j'ai vu un tweet passer là comme ça, on n'a jamais eu autant la possibilité de pouvoir parler directement avec des créateurs euh, de contenu, que ce soit des livres, etc. Euh, parfois ils répondent, parfois ils ne répondent pas, mais on, on a la possibilité, avant, il fallait se présenter, c'était très compliqué, aujourd'hui on a une facilité pour pouvoir atteindre euh, des personnes euh, positivement et surtout avoir des poser des questions, avoir des réponses, etc., et, et je trouve ça terrible qu'à l'heure actuelle euh, ce genre d'outil qui est formidable puisse être, alors bien sûr c'est un outil qui peut être mal utilisé aussi, hein, mais puisse être utilisé pour, pour, pour du harcèlement, c'est quand même vraiment, euh, vraiment fou et je trouve, ça, je trouve ça vraiment dommage maintenant, un autre point sur lequel je voulais revenir avec Sylvanas, parce que ça, ça me semblait encore une fois important de, de le rappeler hein, vu, vu ce qui se passe en ce moment, je pense qu'on le rappelle ça sera jamais trop de deux fois, euh, mais concernant, euh, concernant le petit, euh, le petit Garoche et, euh, et Sylvanas, la fin de Sylvanas elle aura encore une fois des, un rôle à jouer par la suite. Donc là-dessus, là bien sûr. Parce que la vidéo que, que j'ai faite sur Sylvanas, je pense qu'il y a eu... Euh, j'ai globalement été assez exhaustif. D'habitude, j'oublie toujours des petits trucs. Là, franchement, il y a juste la VF qui est un peu bizarre. Mais je pense avoir fait le tour. Par contre, un point euh, qui, à mon sens, est important, sur lequel on devrait euh, revenir, c'est le fait que euh, la, la petite Sylvanas, eh bien, euh, elle a la possibilité... Euh, donc oui, j'ai mis un petit cut parce que je m'étais moi-même perdu dans mes propos, mais au final Sylvanas, en l'occurrence, il ne faut pas oublier un truc, c'est que c'est quelque chose qu'on m'a qu fait remarquer dans différentes discussions et je suis totalement d'accord et je ne l'avais peut-être pas forcément aussi bien formulé, mais enfin, je, je parlais justement qu'elle avait utilisé des moyens terribles et elle a fait énormément, elle a énormément de sang sur les mains Sylvanas et c'est clair et net, mais justement ce se sang... Elle veut qu'il soit investi pour une cause, alors pas forcément noble, mais pour quelque chose qui en vaille la peine. Et qu'elle juge elle-même qui en vaille la peine. En l'occurrence, être enfin libre, être enfin tranquille. Je rappelle qu'à la fin de Wotelka, euh, avec la, la, la nouvelle de l'oreille de la nuit que je vous conseille de lire et j'ai fait une vidéo dessus, Sylvanas, euh, une fois que sa vengeance a été accomplie, son premier but final a été accompli, donc euh, vaincre Arthas et se déba et débarrasser le monde d'Arthas, une fois qu'Arthas est mort, elle veut retourner à la quiétude et la tranquillité qu'elle a connu un bref instant et elle a, elle a des brefs souvenirs, c'est lorsqu'elle est morte la première fois, avant que Frostmonde lui arrache son âme et la, la fasse revenir en Banshee, elle a eu le temps de, de voir l'au-delà et elle avait ce sentiment de quiétude, de tranquillité profonde. Et aujourd'hui, elle ne sent que le tourment, etc. Et du coup, elle aspire à revenir à ça. Elle aspire à se libérer de sa vie de... La vie n'est qu'un été, enfin pour elle c'était, euh, enfin les grandes citations de Sylvanas c'est euh, euh, qu quelle joie y a-t-il dans cette malédiction et euh, nous sommes esclaves de ces tourments donc en gros eh bien, elle veut se libérer de ça et ça passe par récupérer euh, bah, son âme et du coup pouvoir enfin être tranquille, enfin être libre euh, et là dessus j'y reviendrai mais ça repense un petit peu à Nerzul aussi d'ailleurs et au final, eh bien elle aspire à ça et c'est ce que le geôlier lui a promis, entre guillemets, c'est de, oui, qu'elle la libérera de ça. Sauf qu'à la fin, il y a la définition, en gros, bah oui, c'était une question de point de vue, et oui, il a joué sur les mots, euh, par contre, il lui a bien redonné son âme, et elle va bien pouvoir enfin être plus tranquille, et cette partie qui lui manquait va être là, sauf qu'au final, euh, à la fin, c'est oh, « je vais te libérer de, ce, de, ce, de cet esclavage, euh, du cycle de la mort, etc. » Euh, mais en gros, lui dans sa tête, il était pas en mode je vais t'avoir. Sylvanas, il était enfin, moi pour moi en tout cas, si je l'interprète comme ça, c'est plus en mode bah, de toute façon, tu seras à mes côtés donc tu seras la reine en gros, en tout cas un de mes lieutenants, donc un des généraux. Donc tu seras pas soumis à, à autre volonté que la mienne. Donc au final, tu seras la reine, donc tu dirigeras tout le monde. C'est les autres qui seront à tes genoux. Sauf qu'en fait, bah, Sylvanas, c'est pas ce qu'elle voulait. Elle, elle elle voulait être tranquille, elle voulait juste qu'il y ait plus en gros de elle voulait briser l'équilibre naturel des choses pour pouvoir être tranquille parce que on l'a forcé sa destinée, on lui a forcé sa destinée à aller dans l'antre, euh, donc c'est ça en fait qu'elle voulait, c'est pas je vois énormément de gens dire, ah oh, elle vient de se rendre compte que le joli était méchant, mais bien sûr, que, bien sûr que non elle se rend compte que le joli il est méchant alors bien sûr on aura probablement plus d'explications autres par la suite mais à mon sens faut vraiment pas oublier ça et c'est de ce point de vue là que Sylvanas est extrêmement cohérente dans son traitement. Voilà, j'espère, euh, je sais que c'était une vidéo sur Garoche, mais Garoche, il n'y avait pas énormément de trucs à dire, donc je pense que c'était important de revenir là-dessus. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo sur Garoche, n'hésitez pas à me donner vos impressions. Euh, Est-ce que bah, vous partagez mon avis sur la qualité de la cinématique Alors attention, hein. la cinématique, quand je dis la qualité, je, je reviens là-dessus, mais la musique est bien, euh, globalement le moment est du Force of Lord et tout, je, peux, y a, y a, je comprends qu'on ait des sensations, je reviens sur le côté technique, pur. Euh la bouche, les mouvements robotiques, moi ça, je trouve ça pas terrible en termes de qualité. quoi. Donc c'est de ça que je parle, mais si c'était pas clair, je préfère le redire. Donc, N'hésitez pas à me donner vos, vos impressions, est-ce qu'elle vous a bah, justement un petit peu donné des, des sensations fortes Est-ce qu'elle vous a fait vibrer un petit peu Est-ce que malgré tout vous voyez ce côté technique que je trouve un petit peu bancal Est-ce que vous partagez mon avis sur euh, la possibilité qu'elle a été rushée ou... Non, non, c'est normal, NP, et c'était prévu depuis le début. Enfin, n'hésitez pas, voilà, donnez-moi vos impressions, je lirai tout ça. Euh... Plein de bisous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, à plus, dans le Nexus. Et si vous posez la question, oui, je ferai une vidéo sur des nerfs Nersoul. Bisous. C'est Garage qui m'envoie, je suis son canasson préféré. N'hésite pas à suivre les réseaux sociaux, tu peux liker la page Facebook. Tu peux liker le compte Twitter, tu peux également liker la vidéo et faire sonner les cloches de la chaîne YouTube Ouais, ça permet d'avoir les nouvelles news et les nouvelles vidéos. <rire> Allez, pour la Horde.